Bonjour à tous, on est le 28 août 2019. J'aimerais regarder euh, la situation euh, économique, politique, euh, géopolitique, ce qui se produit aujourd'hui. Euh, les bourses ont monté, oui, on a vu euh, le Dow Jones atteindre 300 quelques points, euh, l'or qui est en consolidation en ce moment. On a eu euh, une poussée euh, pas mal importante euh, lundi, euh, mais là, on se trouve à être en consolidation, mais il n'y a pas d'inquiétude, l'or est toujours en, en, en marché haussier et il euh, faut bien, bien euh, préciser qu'on est dans un marché haussier euh, qui débute, on est au début du marché haussier. Euh, cependant, les indices euh, me font peur, me font craindre ce qui pourrait arriver parce que le rendement les, le rendement deux ans, 10 ans, euh, continue à à sous-performer, c'est-à-dire, on parle d'inversion de courbe, c'est-à-dire le rendement 2 de ans, 10 ans, euh, euh, c'est plus seulement le rendement 2 de ans, dix ans, c'est presque tous les rendements courts qui sont euh, plus hauts que les rendements longs. Donc, euh, ce que ça signifie, en gros, parce qu'on parle beaucoup euh, de ce temps-ci dans les euh, médias même traditionnels euh, des rendements. Euh, performance de rendement, euh, on est dans des inversions de courbes, mais ce que ça signifie tout simplement pour résumer le tout, c'est qu'on se trouve à être dans des, euh, des renversements euh, d'optimisme. Euh, on est optimiste quand qu on, on, on investit des sous euh, à long terme, mais à court terme on devrait avoir un rendement qui est plus bas. Mais là ce qui se produit quand qu on est pessimiste, c'est qu'on veut prêter des sous, on parle du marché mondial, des marché des bons du trésor, marché des bons euh, euh, euh, d'entreprise aussi, mais surtout des bons du trésor des, des différents pays. Donc, on est prêt à prêter de l'argent, il n'y a pas de problème, mais on prête à court terme avec un rendement qui est plus haut, qui malgré a diminué, il faut bien comprendre. Si on regarde tous les rendements, tous les rendements sont à la baisse. Mais le rendement euh, court terme est plus haut que le rendement long terme. Donc, à long terme, on a vraiment plus confiance et c'est ce qui pourrait précipiter l'économie euh, euh, au bord euh, du chaos. Euh, maintenant, ce qu'on va voir, ce qu'on va euh, réaliser dans les prochains temps, c'est probablement euh, euh, euh, de la, du surplace. On le voit au niveau des indices. On a des longues montées, des longues descentes. Aujourd'hui, on a pris... Euh, une montée, de, je pense c'est 17 points que Standard Poor's a fini mais euh, la réalité c'est qu'on est dans un couloir de consolidation et euh, à savoir si, va monter, si ça on va finir par une montée de ce canal-là ou une descente, on va voir on n'est pas des devins, c'est pas nous qui, euh, qui décidons de ce qui va arriver mais euh, tout semble nous euh, faire voir qu'on va connaître un, un Consolidation à la baisse et euh, l'or, euh, comme je vous ai dit, elle aussi est dans son canal de consolidation. Euh, la, les taux d'intérêt, euh, ça va être en septembre. Euh, moi, ce que je dis, c'est que les taux d'intérêt, c'est de la pour d'autres yeux, c'est vraiment euh, pour nous faire croire que la Fed a encore un pouvoir sur euh, sur euh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Il n'en est rien. Les taux d'intérêt sont décidés par les marchés, les bons du Trésor. Euh, Lorsqu'on achète des bons du de Trésor, ça fait baisser les taux d'intérêt sur les bons du Trésor, par exemple deux ans, cinq ans, dix ans, etc. Donc, euh, c'est vraiment les bons du Trésor qui déterminent euh, les taux d'intérêt. Mais c'est pas la Fed. La Fed s'ajuste au taux à peu près deux ans. Et même en ce moment, euh, si vous voyez mon sur mon dernier vidéo, elle est en décalage. Cependant, l'or a une très bonne base construite. Euh, le 1500$, on pensait que dans cette correction consolidation, on aurait une correction en bas du 1500$. C'est arrivé une journée ou deux, des petits coups, mais on continue. Aujourd'hui, 1537 1538$. Euh, donc, on est vraiment, euh, on consolide le marché à la hausse euh, sur l'or. Euh, l'or, c'est du long terme, comme je, vous, comme je vous ai dit. On a euh, vraiment cassé euh, une résistance très, très importante à 1360, 1400 dollars. On est rendu à 1500 et on se maintient à ça, euh, le 1550. Ce serait une résistance importante, mais d'après moi, ça va se casser assez rapidement et on pourrait monter aux 1700 Même là, on commence à parler euh, qu'on battrait le record euh, qui avait été établi en 2011, qui était de 1900 quelques dollars, euh, mettons 2000, mais on, on pourrait euh, battre ce record-là. Ça serait vraiment, vraiment pas surprenant avec le contexte actuel. Euh, ce que j'ai lu aujourd'hui sur Kiko News... Euh, euh, la commentaire était que l'or pourrait euh, dépenser le 2000 et que le Standard Poor pourrait faire encore du surplace. C'est ce que je pense, c'est ce que je vous avais dit dans mes autres analyses. C que le Standard Poor est en ce moment dans une période de consolidation. Euh, les banques centrales, le gouvernement américain pourraient faire en sorte que cette consolidation se poursuive jusqu'en 2020, en novembre 2020. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment la stratégie pour que Trump soit reporté au pouvoir. Et là, c'est pas pour vous dire ce qui va arriver, parce que j'en ai aucune idée, mais je pense que euh, en ce moment, ça travaille fort. Les traders travaillent fort sur euh, euh, le, le, le le fait de garder euh, le Standard and poor à des... Euh, euh, non pas les sommets mais euh, des variations jusqu'en 2020 Est ce qu'ils vont réussir je sais pas mais je sais que les traders travaillent très très fort à ce, à ce qui arrive là en ce moment cette situation euh, la prochaine vidéo je vais vous parler d'un livre que j'avais lu justement comment les traders on parle pas de petits traders euh, des <rire> les petits traders euh, on parle de grands traders qui manipulent littéralement le marché. Euh, euh, sur l'Eurotunnel, d'ailleurs, il y avait une histoire là-dessus qui avait été euh, euh, déclarée, je pense, au grand public. Euh, les traders ont vraiment fait tous leurs efforts pour euh, pomper un titre qui, en fin du compte, s'est soldé euh, à une, une baisse monumentale et beaucoup, beaucoup ont perdu. C'est les traders qui avaient fait euh, une manipulation d'achat de prix, parce que disons, ces personnes-là ces personnes qui travaillent pour les gouvernements ont beaucoup, beaucoup de ressources, tandis que nous, on n'en a pas, ou presque pas. On est des, des petits, on est des, euh, des morpions dans le grand monde du trading ou dans le grand monde de la bourse, donc euh, il faut se contenter, contenter de ça et suivre les mouvements qui peuvent venir pour peut-être capter quelques tendances à la hausse mais euh, c'est euh, ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, on a eu aussi la manipulation de l'or. Ça a été prouvé euh, devant les tribunaux que l'or avait été manipulé les, euh, de 2011, on va dire, à 2018. Peut-être pas 2011, mais 2016, 2017, 2018, ça a été vraiment manipulé. C'est prouvé hors de tout doute. Cependant, aujourd'hui, avec euh, ce qui se produit au niveau des... Euh, de la, la géopolitique, euh, il est difficile de manipuler l'or. Euh, je pense que les banques centrales, ben en ce moment on le voit, les banques centrales ont une soif de l'or, euh, les individus commencent à voir la réalité et voir que c'est une, vale une valeur refuge qui perdure depuis 5000 ans. Donc euh, c'est quelque chose de solide, euh, euh, contrairement aux crypto-devises. Euh, c'est vraiment récent et euh, les crypto-devises... Euh, euh, je vais me faire critiquer peut-être encore, mais je vous dis de pas investir sur les crypto-devises. Je pense vraiment que, parce que j'ai été vraiment critiqué sur une de mes vidéos que je parlais de l'or ou les crypto-devises. Les crypto-devises telles qu'ils sont, le Bitcoin, l'Ethereum, le, peu importe lesquels euh, Litecoin, euh, euh, pour moi c'est une folie passagère. On a quelques-unes qui vont demeurer, mais la majorité de ces crypto-devises vont disparaître, à savoir lesquelles vont demeurer pour être un refuge dans des moments difficiles. Euh, déjà, il y a un combat entre le Bitcoin qui est rendu à 10 000 qui fluctue, et alors quelques-uns disent que le Bitcoin va surperformer, euh, va peut-être se rendre à 100 000 Moi, je le pense vraiment pas. Euh, si ça arriverait, on ben, me repentirait, je je, je, je, le prends, je le crois pas, je pense pas qu'une devise qui est, non seulement qui est pas une devise, parce que personne n'utilise le bitcoin, ça flippe-tu trop, et euh, deuxièmement, euh, ça se trouve être un bout de code, comme Olivier Delamarche dit, euh, un bout de code dans des ordinateurs répartis à travers, euh, la, la, il faut dire que la base est bonne, c'est c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que la, la, la blockchain, c'est excellent. Euh, tout le monde le dit, je pense que là-dessus, c'est unanime. Il y a personne qui met en cause la blockchain. Ou ben, euh, si on voit un, un contrôle qui est en dehors des gouvernements et qui peut faire en sorte que les personnes, les pays pauvres, peuvent euh, euh, se fier à une devise qui pourrait devenir euh, vraiment euh, sortie du lot, oui, il euh, n'y a aucun problème. Mais euh, les crypto-devises telles qu'ils sont, ce sont des bulles, euh, et puis ça va descendre. Ben c'est ce que je pense. Je vais recevoir d'autres commentaires, ça me dérange pas. Euh, l'or, euh, je vous parlerai encore de l'or, parce que l'or pour moi c'est la valeur refuge par excellence. En ce moment, on est à 1500 euh, presque, non, on va dire 1540, là. on fluctue en haut et en bas de tout ça. Donc, le prix à, à casser, la, la résistance à casser, c'est 1550. Ensuite, on dépasse le 1600, on pourrait se rendre à 1700. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des corrections dans le... Ah, c'est mon petit oiseau qui vient me voir. <rire> euh, il va y avoir des corrections dans, dans les bouts du euh, 1600. Euh, Peut-être, des résistances, là, ça va se rendre à 1700 et on pourrait atteindre le 2000$ l'once. Ça, c'est mon petit oiseau. Cookie. Okay. Merci. Reste à côté de moi. Euh, donc, on pourrait se rendre facilement à 1700$ l'once et ensuite aller à 2000, aller briser le, le, le top qui avait été euh, atteint en 2011. Euh, mais l'or euh, demeure la, refu, la valeur refuge par excellence dans ces temps troubles. Donc, euh, tu es d'accord, Coco? Oui? OK. Confirme. Et en trois, il ne contredit pas. <rire> donc, euh, l'or pourrait vraiment euh, dépasser de 2 000 on, on parle maintenant de 3 000 de 4 000 5 000 euh, euh, Jim Ricker euh, maintient 10 000 euh, Donc, euh, ce qu'on va faire, on va aller voir euh, immédiatement... Euh, OK, on va aller voir immédiatement ce que le marché nous dit. Au niveau graphique, et comme je vous dis, j'aime mieux utiliser des graphiques à plus long terme. Donc, euh, standard and poor. Euh, OK. On va aller sur hebdomadaire plutôt, parce que c'est là que je vais comme commencer mon analyse. Euh, on se trouve à être dans cette période de, de... je dirais pas de crash, de correction. Euh, c'est à savoir si la correction va... Pour, poursuivre euh, sa descente euh, plus basse. Comme je vous dis, euh, il y a beaucoup de manipulations de marché, donc on pourrait voir des traders euh, euh, arriver sur euh, le marché et ben, déjà ça se fait. et Faire en sorte qu'on euh, puisse euh, sillonner euh, les hauts et les bas qui ont les hauts et les bas précédents. Donc euh, c'est la même chose au niveau du Dow Jones. Là, je vais aller au niveau mensuel. Donc, euh, on pourrait sillonner les hauts et les bas ici, euh, créer un couloir de consolidation qui nous permettrait de croire que le marché va reconnaître de nouveaux sommets. Cependant, quand je vous dis mes indicateurs, donc, euh, qui sont calculés avec le volume puis tout ça, ne me démontrent vraiment pas qu'on va euh, euh, avoir de... de de nouveaux sommets, peut-être qu'on pourrait en connaître, mais on est vraiment dans la faiblesse à ce niveau-là. Donc c'est la même chose au niveau du Standard Poor, même chose au niveau du Nasdaq, euh, au niveau de l'Europe. Euh, c'est c'est sensiblement la même chose, mais on a RSI, des indicateurs qui sont faibles. Au niveau du Dax, c'est la même chose. Au niveau de l'or, 1538. Là, on voit très, très bien qu'on est dans un marché haussier. Là, je vous ai mis le, le graphique euh, mensuel. Donc, euh, on est vraiment dans un marché euh, haussier. C'est euh, On ne peut même pas douter du fait qu'on est à la hausse. Cependant, comme je vous avais dit, et je vous répète, dans un marché haussier, on connaît des hauts, c'est des baisses. C'est ce qu'on connaît ici. Regardez, par exemple, en 2008, 2008, on a eu la grosse baisse ici. L'or presque pas souffert de tout ça. Ici, on a eu une hausse, hausse et une consolidation quand même assez longue, 2006 à 2007. Donc, euh, c'est ça que je vous dis. Quand on est dans un marché haussier, on dit que les tendances ont changé, le, le vent a changé. Donc, euh, à long, long terme, on voit très, très bien qu'on est changé de tendance. Au niveau du de l'argent, c'est... La même chose, euh, surtout les derniers jours. On a eu un changement de tendance qui est très, très clair. Au niveau des minières, euh, or et argent, c'est la même affaire. On a changé de tendance. On s'en va vraiment, vraiment à la hausse. Euh, donc, dans un, un, un marché haussier, peu importe le secteur qu'on vise, mais là, euh, dans ce cas-là, c'est l'or et l'argent et même le platine qui aujourd'hui... Euh, une montée extraordinaire. Euh, on va s'en aller à la hausse euh, d'une manière euh, consistante, sans, sans penser qu va se, que ça va se faire euh, d'une frappe. Euh, on va avoir des corrections dans ce marché haussier, mais euh, il faut profiter des corrections des pour faire des opportunités d'achat. Même si on a pas, euh, n'est pas obligé d'avoir beaucoup de, de, de sous pour investir. On peut acheter euh, euh, des titres qui, euh, euh, comme moi, je je pense que la meilleure manière, mais c'est vraiment personnel, je pense que la meilleure manière de profiter au maximum du marché haussier de l'or, c'est d'acheter des, des orifères et surtout des juniors orifères. Il faut très, très bien choisir nos, nos juniors orifères, mais je pense que c'est la me meilleure manière de, de, de posséder de l'or d'une manière indirecte. Euh, parce que les orifères, il faut les choisir, puis je ne suis pas ici pour vous dire quoi acheter, puis je veux pas le faire, je ne veux pas embarquer là-dedans. Euh, je vous dis tout simplement qu'il faut embarquer euh, dans les orifères, euh, dans les juniors euh, orifères et argentifères aussi, parce qu'ils peuvent rapporter 10, 20, 30, euh, 40 fois euh, la mise que vous avez mis au départ. Mais je vous dirai jamais dans quoi investir. Donc, euh, c'est ça, au niveau de, de l'or, ça continue, on est en période de consolidation GDX, on voit très très bien qu'on a changé de tendance, euh, on s'en va vers la hausse, euh, mais on n'a pas encore euh, de... On n'a pas on est dans le marché haussier, on n'a pas encore de confirmation comme quoi la hausse récente pourrait connaître une correction, on pourrait connaître une poursuite de montée euh, avec des petites corrections, mais donc, ce que je vous dis, il faut être dans le marché de l'or et attendre, tout simplement. Euh, et le marché de l'or, c'est moi, pas moi seul qui le dit. On pourrait avoir une croissance, une croissance de, du marché de l'or pour peut-être les 5 à 10 ans à venir. Donc, c'est important de peut-être cerner ce secteur-là et d'y euh, aller. Même si les médias traditionnels ne font que commencer à en parler, ben, c'est une protection qui vous garantit... Euh, euh, une croissance, euh, au moins dans le marché, dans le contexte actuel. Donc, euh, on se revoit bientôt. C'était ma vidéo aujourd'hui pour euh, un récapitula... récapitulatif, excusez, de ce qui se passe sur les marchés. Merci.